comme vous êtes extrêmement nombreuses à me le demander tout le temps tout le temps tout le temps, j'ai décidé de vous partager dans cette vidéo en fait le matériel qu'il faut avoir pour bien débuter. Alors, c'est une vidéo qui fait partie de la formation euh, donc de base et perfectionnement. Donc c'est une vidéo en fait qui regroupe un petit peu le matériel dont vous allez avoir besoin. Bien évidemment, vous allez avoir besoin peut-être de d'autres choses, mais ça va pas être pour tout de suite comme euh, du nail art, des choses comme ça. Là, je vous donne vraiment mes essentiels les choses qu'il faut avoir pour bien débuter et de toute façon si vous débutez la formation avec moi euh, vous pouvez donc commander un kit qui est vraiment très très complet et en ce moment j'offre 20% de réduction à mes élèves qui décident de s'inscrire donc à la formation et euh, prendre un kit euh, donc de démarrage très complet. Ça fait quand même une très belle réduction sur le prix. Donc la plupart des élèves choisissent de le prendre. Et dans ce kit, il y aura tout ce dont vous avez besoin. Il y aura une ponceuse, main d'entraînement, euh, lampe LED, UV, tous les gels, quelques semi-permanents, euh, du nail art. Enfin vraiment euh, voilà, les liquides, les choses dont vous aurez besoin, euh, les carrés de cellulose bien évidemment, les limes, les pinceaux, euh, vraiment voilà tout ce qu'il vous faut. En tout cas voilà je vous laisse déjà avec la suite de cette vidéo on va voir ensemble donc le matériel qui est nécessaire pour bien débuter. Et donc si vous vous posez encore d'autres questions je vous rappelle qu'il est possible d'avoir un entretien téléphonique avec moi directement pour cela, pour prendre votre rendez-vous, c'est très très simple, il suffit d'aller sur le site www.yournails-international.com, d'aller dans la partie formation et vous allez voir, donc si vous déroulez la partie formation, il y aura euh, une partie qui s'appellera appel stratégique et donc là il suffit donc de réserver votre appel Donc, euh, dans mon agenda, ça va s'inscrire directement et donc euh, comme ça on pourra discuter de votre projet personnel ensemble et voir quelle formation et les est plus adapté pour vous ou quel pack de formation est le plus adapté. Pour ma part je vous dis un grand merci de regarder mes vidéos, de me suivre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et je vous dis à très très vite pour la suite de la vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo nous allons voir ensemble ce qui est vraiment nécessaire quand vous débutez. Donc là j'ai tout mis dans un carton pour que ce soit plus visuel. Je voulais pas que ce soit trop le bordel sur la table, donc je l'ai fait comme ça mais bien sûr après vous allez tout disposer sur la table. Donc j'ai mis dans ce carton à peu près tout ce qui me semble euh, bien d'avoir au départ, euh, que ce soit du nail art, que ce soit euh, pour faire euh, donc tout ce qui est euh, la construction enfin toute la pose au niveau du gel et également donc tout ce qu'on va avoir besoin pour désinfecter euh, pour enlever le film de dispersion pour l'aimer toutes ces choses-là. Donc première chose, euh, vous aurez besoin d'une lampe. Donc euh, là c'est une lampe LED la UV. Donc c'est celle que je propose dans le kit euh, donc dans le kit euh, de base tout simplement. Donc on voit qu'elle est, euh, qu est munie de petites diodes euh, donc qui vont permettre de faire à la fois LED et UV donc c'est les diodes qui font les deux et donc du coup quand on passe la main en dessous la lampe s'allume automatiquement mais on peut également pro euh, programmer 30 ou 60 secondes ensuite il me faudra des serviettes à disposer sur la table euh, pour la cliente donc ça je le change à chaque cliente donc forcément il y aura un petit peu de linge à faire mais au moins comme ça la surface de, de travail est toujours propre. Euh, alors là, je n'ai pas l'aspiration, mais je vous conseille vraiment, vraiment d'opter pour une bonne aspiration. Parce que forcément, il y aura pas mal de poussière et du coup, un masque aussi. C'est vrai que là, j'ai pas pensé à, à monter tout ça. Euh, mais c'est vrai que c'est plutôt une bonne idée. Donc, euh, commençons. Donc, Déjà, pour les gels, qu'est-ce qu'il faut Il faudra forcément un gel de base. Un gel de construction, un gel de finition, gel French make-up, donc make-up pour, euh, pour camoufler. Et euh, donc voilà, après j'ai d'autres choses en plus. J'ai par exemple mes strass de Swarovski que j'ai mis également donc dans des petites boîtes parce que je trouve que c'est plus facile comme ça pour moi de les retrouver. De la poudre acrylique, un gel que j'ai épaissi et également un petit gel 3D tout simplement. Voilà, un petit gel prune. Voilà, donc après, il n'y a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de matériel pour commencer. Euh, par exemple, les, le gel 3D, ce ne serait pas forcément nécessaire. Mais euh, voilà, ça, c'est des petites choses en plus. Ensuite, il vous faudra des chablons. Donc là, c'est des chablons réutilisables. Mais j'ai également des chablons papier. Donc voilà, c'est bien euh, de tester les deux pour voir ce qui nous convient le mieux. Ensuite, j'ai... Une Lime à grains épais comme cela et une lime à grains plus fin, plus pour les ongles naturels, bien sûr. Donc, j'ai ma main d'entraînement là. J'ai toutes les capsules euh, dont je me sers pour faire mes, euh, mes petits tests. Euh, voilà, donc ça, j'aime bien l'avoir à portée de main aussi. Une petite plaque de stamping pour s'entraîner. Donc avec la plaque de stamping, il faudra donc forcément euh, l'embout donc euh, qui va permettre de, euh, de tamponner sur les ongles. Il y a le racloir aussi. Donc là, le racloir, par contre, je crois que je l'ai oublié. Mais voilà, il faut un, un petit racloir aussi. Donc ça, ça peut être pas mal euh, si on veut s'entraîner. Ensuite, euh, donc forcément, il faudra des paillettes. Donc là, j'ai quelques paillettes. Voilà, voilà celles-là, elles sont elles sont très vieilles. J'en ai plein des paillettes. Mais euh, même si elles sont vieilles, elles sont très fines et j'aime bien du coup parce qu'elles s'appliquent euh, plutôt bien. J'ai du papier-foil. Donc là, j'ai juste euh, monté argenté-doré puisque c'est ce qu'on me demande le plus. Après, là, j'ai également des petites paillettes multicolores qui sont vraiment très, très, très sympas. Alors, je ne sais pas si on voit bien la caméra. Et euh, du coup, quand on va rester dans tout ce qui est paillettes, tout ça, j'ai aussi plein de pigments. Alors voilà, les pigments là, c'est super, c'est très tendance, donc j'en utilise pas mal. Euh, j'ai également des petits strass, donc là c'est des petites gouttes. Donc vu que là c'est des strass plutôt ronds, là j'ai plutôt des gouttes. Des petites microbies. les microbies, pareil pareil, ça, ça sert bien dans un premier temps. Euh, là j'ai mes petits papiers donc c'est un lot de, de 20 petits papiers ceux-là je les ai sur le site aussi ils sont très très bien pour faire de la déco donc euh, voilà, là vous l'achetez une fois vous en avez vraiment pour longtemps euh, donc après j'ai tout ce qui est pinceau donc il faut au moins un pinceau gel donc pas besoin d'en avoir 15 mais un c'est déjà bien ça c'est un pinceau à one strokes donc c'est pour dessiner sur les ongles et donc euh, ça permet vraiment de, de faire des, des jolis dessins assez précis Ensuite, j'ai tout ce qui est donc, pinceau de nail art. Donc là, j'ai opté pour un court et pour un plus long. Je suis désolée, j'ai pas beaucoup de luminosité. Et donc ensuite, j'ai forcément un bâtonnet qui sert à beaucoup de choses, euh, qui sert surtout à mélanger mes, mes gels. Euh, euh, donc euh, mes gels que j'épaissis par exemple, ça va me permettre de prendre les strass et de les coller. Voilà, ça peut servir à, à pas mal de choses. Le petit spot pareil qui sert bien, soit pour dessiner la frange, pour faire des petits points sur euh, sur les ongles, très pratique. Là j'ai un autre pinceau, donc ça c'est un pinceau acrylique qui me sert donc pour mes gels épaissis. Donc je l'utilise euh, avec euh, du cleaner. Et ensuite, donc, est-ce que j'ai une pince à pincher Donc, la pince à pincher vous servira uniquement euh, pour les formes artistiques. Hein, pour les formes classiques, on utilise très très peu la pince à pincher. Donc, il n'y aura pas forcément besoin d'en avoir une dans un premier temps. J'ai également, donc, une pince guillotine. Donc, là, ça servira à couper les capsules et à couper les ongles éventuellement trop longs. Mais ça, ça peut se faire uniquement si, euh, si l'ongle est vraiment bien, bien plein. Parce que vous, enfin, plutôt bien arrondi. Par exemple, sur les formes artistiques ou sur les choses comme ça, ça ne fonctionnera pas. Donc à la limite, là, pff, ouais, ça fonctionnerait un peu, mais, mais pas beaucoup. quoi. Donc à voir, ça peut euh, ça peut servir de temps en temps. Mais c'est surtout pour euh, couper les capsules. Moi, personnellement, j'utilise plus de capsules. Donc c'est très, très rare que je m'en sers. Mais euh, ça peut arriver. Ensuite, ce qui est essentiel d'avoir, c'est un petit ciseau. Voilà, un petit ciseau cigone, tout simplement, à bourron. Euh, ça, c'est un petit ciseau pour, euh, pour les enfants, pour couper les ongles des enfants. Ils coupe très, très bien. Donc, euh, moi, j'aime beaucoup euh, ce type de ciseau. Ensuite, petite éponge. Alors ça, vous en aurez besoin très souvent pour faire des dégradés, pour... Euh, voilà, pour faire pas mal de choses, donc là c'est une petite éponge euh, très très souple, vraiment très pratique, euh, que j'utilise souvent avec de l'acrylique, donc là vous voyez hein, j'ai tous mes tubes acryliques, ici j'en ai une dizaine, et, euh, et donc ça permet vraiment de faire des jolis dégradés sur les ongles, donc c'est vraiment très très sympa, ça c'est à avoir, mais par contre à nettoyer tout de suite après avec de l'eau et du savon, je vous conseille de le nettoyer tout de suite, comme ça du coup vous pourrez les récupérer. Qu'est-ce que j'ai d'autre Donc pour mes vernis et mes semi-permanents euh, euh, euh, magnétiques, <rire> euh, j'ai en fait des petits aimants qui me permettent de bien faire l'effet œil de chat. Donc là j'en ai deux différents. Voilà, ça ne bon, coûte peut-être à rien que je vous montre les deux, mais bon je vous le montre quand même. Voilà, celui-là il est un peu plus puissant et du coup il y a l'autre côté qui est inversé qui permet de repousser et celui-là d'attirer. Et donc, qu'est-ce que j'ai encore Là, j'ai un petit pouce cuticule Donc, euh, au départ, je m'en servais pas trop. Et de temps en temps, je... En fait, maintenant, surtout, je m'en sers de plus en plus parce que j'aime bien. Je trouve que du coup, ça, ça fait pas mal au niveau des cuticules. Donc, pour les gens assez sensibles, c'est plutôt pas mal. Ce qui va être essentiel, vraiment primordial, euh, ça va être le cleaner. Donc le cleaner, vous allez l'utiliser tout le temps, pour tout, euh, que ce soit pour nettoyer vos pinceaux, que ce soit pour nettoyer votre plan de travail, euh, la lampe, pour enlever le film de dispersion, pour enlever la poussière, pour enlever le gras sur les ongles, vous allez l'utiliser tout le temps. Donc il vous faut absolument du cleaner, ça c'est primordial. Un petit bloc ponce. Ça euh, c'est toujours utile, on en a toujours besoin dans une pause. Euh, donc quand on passe la lime et qu'il y a par exemple trop de petits stri euh, sur la surface, on passe un coup de bloc ponce et c'est réglé. Quand on fait des tests sur capsule, je moi j'aime bien dépolir la capsule avant, comme ça le vernis semi-permanent tient mieux dessus. Donc euh, voilà, vous allez pouvoir l'utiliser assez souvent. Pour le cleaner, il nous faut donc des carrés de cellulose surtout ne jamais utiliser de coton parce que les cotons ça peluche et là ça ne peluche pas donc il n'y a pas de souci de ce côté là qu'est-ce qui me reste d'autre donc il vous faut quelques semi permanents donc là je n'ai vraiment euh, pas mis beaucoup dedans j'ai juste mis euh, base transparente, base mat et euh, un rouge bordeaux finalement celui que j'ai sur, euh, sur mes ongles que j'aime beaucoup et euh, un petit vernis pailleté parce que voilà les, les vernis pailletés j'en utilise très très souvent d'ailleurs il faudra bien penser à le reboucher parce qu'ils ont tendance à sécher assez rapidement donc là il n'est pas encore trop sec mais euh, voilà si vous avez tendance à faire des dessins avec des paillettes d'ailleurs au départ quand vous l'utilisez il peut être un peu trop fluide donc du coup pas assez concentré en paillettes plus vous allez l'utiliser, plus il va être concentré en paillettes. Mais par contre, l'inconvénient, c'est que il va être de plus en plus sec. Donc euh, voilà, il faut toujours bien bien penser à le refermer assez fort pour éviter qu'il sèche. Donc voilà, on a fait à peu près le tour de ce qu'il faut en termes de matériel. Si vous avez déjà tout ça, vous arrivez déjà à faire énormément de choses. Avec ça, vous arrivez à faire des dessins, du one stroke. Euh, avec les paillettes, on peut faire plein de choses, on peut faire des dégradés. Là, avec les pigments, on peut faire plein de choses aussi. Ça, c'est par exemple des pigments que j'ai utilisés pour faire l'effet... Donc c'est un peu comme un effet euh, feuille d'or. Donc voilà, on peut faire euh, tout ça avec, ça pareil, on peut faire plein de déco avec. Donc là vous aurez donc moi j'utilise que des chablons, hein. comme je vous ai dit, j'utilise pas de capsule, donc à la limite vous n'avez pas besoin de capsules si vous ne voulez pas en utiliser. Euh, moi je vous dis quand même testez les deux. Parce que comme ça, voilà, vous allez voir euh, avec lequel vous vous sentez le plus à l'aise. Moi, j'ai longtemps travaillé avec les chablons réutilisables. Euh, maintenant, je travaille pas mal avec les chablons papier, mais plutôt pour les formes artistiques, pour... Euh, on va dire si je fais un petit rallongement, je préfère quand même utiliser ceux-là, euh, surtout pour le côté écolo. Parce que je suis très écolo, donc euh, voilà là le fait de jeter un papier pour chaque ongle, ça me pose un peu un problème. Euh, donc euh, voilà, je préfère utiliser ceux-là, je les garde à peu près 3 à 6 mois. voilà Quand je travaille beaucoup, je les garde 3 à 6 mois et puis vraiment quand ils sont trop usés, je les jette et puis finalement j'en reprends d'autres. Les limes, il faudra en avoir pas mal, donc je vous conseille quand même des limes à gros grains. Euh, voilà, comme ça, vous allez pouvoir bien, bien enlever le gel. Mais si, euh, voilà, si jamais vous n'avez plus de lime ou que vous voulez juste utiliser la lime pour les finitions, c'est tout à fait possible. Dans ce cas-là, vous pouvez utiliser une ponceuse. Donc, euh, je vous montrerai tout de suite, euh, tout de suite après, après cette. Euh cette présentation la ponceuse que moi j'utilise et que je vous conseille euh, mais voilà déjà une lime pour commencer c'est déjà pas mal ensuite si vous voulez avoir une ponceuse en plus c'est toujours mieux ensuite il vous faudra une lampe de travail donc euh, voilà moi j'ai celle là elle est pas mal euh, voilà je la change de temps en temps il faudra toujours bien penser à bien la nettoyer donc euh, souvent après chaque cliente je passe un coup de cleaner dessus pour bien la nettoyer, puisqu'il y a la poussière qui vole constamment dessus. Et donc, euh, voilà pour le matériel qu'il nous faut. Voilà, donc, comme promis, je vous présente la ponceuse donc, que moi j'utilise. Euh, je l'aime beaucoup, je vous conseille vraiment celle-là. Pourquoi Tout simplement parce que j'en ai essayé beaucoup. Et en termes de rapport qualité-prix, c'est vraiment la meilleure. En plus, je la trouve assez design. On va l'ouvrir ensemble. Ça, je vais vous montrer. Quoi elle ressemble et je vous ai ramené également donc le petit masque que j'utilise voilà il suffira juste de le plier comme cela et le mettre sur le visage donc là ça se met derrière les oreilles et donc ça permet donc euh, d'éviter de, de respirer trop de poussière puisque finalement c'est pas c'est pas trop bon de respirer la poussière toute la journée donc je vous conseille vraiment l'aspiration avec euh, donc le masque Je ne vais peut-être pas entièrement la déballer, je vous montre juste ce que ça donne. Donc là on a différents embouts, moi j'aime bien utiliser par exemple celui-là pour les cuticules. Alors il faudra faire attention puisqu'il est quand même un petit peu pointu, il ne faudra pas piquer de trop. Et j'utilise donc un embout Emery donc, que je mets donc, sur le dernier pour euh, finalement enlever le gel sur les ongles. Il faudra être vraiment euh, très mé méticuleuse quand on utilise une ponceuse comme ça, tout simplement pour ne pas blesser. Voilà. Là, c'est un... Alors ça, personnellement, je n'utilise l'utilise pas. C'est pour poser le... Alors, il est où Il doit être euh, en dessous. Je vais déjà tout sortir... dedans <rire> voilà. voilà donc c'est pour le poser dessus personnellement donc je l'utilise pas mais vous pouvez euh, l'avoir sur la table c'est possible moi j'ai tendance à tout de suite le ranger à l'intérieur et puis le laisser comme ça Donc, comme vous le voyez il est assez design et voilà moi j'aime bien parce que du coup je peux poser un petit panier par dessus et du coup j'ai mes gels euh, dessus comme ça en fait ça ne prend pas de place sur la table c'est assez joli euh, la puissance est vraiment très très bien voilà c'est pas compliqué il suffit de le brancher euh, ici donc euh, voilà vous pouvez l'utiliser euh, à côté de vous sans problème le câble est suffisamment long il est extensible euh, donc, c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal comme, euh, comme ponceuse. Il y a aussi euh, la pédale. Personnellement, je l'utilise pas. Euh, parce que j'en vois pas l'utilité. C'est vraiment pour régler la puissance. Euh, moi, j'aime bien mettre sur puissance 4 ou 5. Et euh, finalement, laisser à cette puissance-là. Et si besoin, je rappuie donc sur les boutons. Euh, soit plus, soit moins. Voilà, tout simplement. Et là, il y a même un bouton pour faire. L'inverse, en fait, vous allez utiliser ce bouton-là quand euh, vous allez vous faire les ongles à vous-même. Donc, tout simplement, hop, on inverse le sens. Et au lieu que ça tourne dans un sens, hop, ça tourne dans l'autre. Et vous pouvez, du coup, travailler à la fois comme ça, mais également comme ça. Donc, c'est vraiment comme, euh, comme vous préférez. Et voilà, là, je vous ai montré vraiment tout ce dont vous avez besoin. Et dans la prochaine vidéo, je vous montre comment le placer. À très vite pour la prochaine vidéo.